Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais tranquille, non mais sérieusement là il faut qu'on se parle, qu'est-ce qui se passe avec Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qu'il mange, d'où il vient, hein? où il est né, où a-t-il été conçu, parce que là c'est ses parents qu'il faut questionner, là c'est pas normal, où il a été conçu et de quelle manière il a été conçu, parce que là là, un joueur qui vient au Sporting, Manchester United l'achète, hein, il arrive à Manchester United il explose tout sur son passage. Hein il déblaye tout. Tu vois ce que je veux dire Tu vois les camions de poubelle, quand ils viennent, ils, ils ramassent toutes les poubelles. Lui, il a ramassé tout. Tout ce qu'il y avait dans la rue. Le goudron, les voitures, les gens. Tu vois ce que je veux dire Il a tout ramassé, il a mis ça dans sa poubelle. Le mec, il a fait un travail nickel. Tu vois ce que je veux dire Mais là, il faut se questionner. Quelles sont ses méthodes pour, pour, pour arriver à ce tel niveau. Donc, comme je disais, il arrive à Manchester United. Comme vous avez pu le constater, il a tout déblayé. Il n'y avait plus rien dans la rue. Plus personne dans la street. Tu vois ce que je veux dire Du coup, il est parti en Espagne. Alors, là-bas, ce qu'il a fait, c'est monumental. Hein il a donné la vie à un nouveau football. Un football acrobatique. Un football où tu frappes de loin. Tu vois, les, les, les frappes qu'on avait oubliées, là. Les coups francs qu'on avait oubliés. Ronaldo, il est parti au Real Madrid, en Espagne et il a énervé tout le monde, même ceux qui détestaient le Real Madrid ont commencé à dire « Ouais, le Real Madrid, ils sont trop forts ». Tu vois ce que je veux dire Tous ceux qui disaient « Le Real Madrid, ouais, c'est que de l'argent, de toute façon, s'il n'y a pas d'argent, le Real Madrid, ils sont rien », ils ont dit « Non, non, non, mais là, la Cristiano Ronaldo, c'est n'importe quoi ». Donc maintenant, Cristiano Ronaldo, on lui a manqué de respect. Tu vois ce que je veux dire au Real Madrid Parce qu'au Real Madrid, on manque de respect à tout le monde, tu vois hein Il est parti à la Juventus, il a cassé tous les records possibles. Tous les records qui sont possibles, atteignables. Il a dit, bon, ça c'est possible. Allez, je le fais. Je vais dépasser ce record. Je dépasse l'autre record. Je dépasse l'autre record. Je dépasse lui. Je dépasse un tel. Je dépasse l'autre. Je dépasse tout le monde. Hein? Ensuite, voilà, vu que le climat italien ne le plaît pas, il retourne en Angleterre. Il nous fait un retour historique. Là, mesdames et messieurs, Cristiano Ronaldo est actuellement à trois matchs hein, pour quatre buts. Tu veux que je te parle d'adaptation Tu veux que je te parle de Lionel Messi qui fait des matchs de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain ou bien des matchs en Ligue 1 sans nous, sans nous marquer un seul but <rire> Hein C'est vrai que j'ai été un petit peu bête. Oui, Cristiano Ronaldo, Ouais, on est trop content d'avoir Messi. C'est vrai que Messi, je l'ai appelé Messius. Là, on va voir ce qu'il est capable de faire quand Cristiano Ronaldo joue et lui joue le même jour. Parce que nous, à Paris... On ne pardonne personne. T'as beau être Messi, avoir 1000 ballons d'or, t'arrives contre Reims, t'arrives pas à marquer Regarde Cristiano Ronaldo, ce qu'il est en train de faire. Il est en train de déf défier toutes les chroniques. Tout le monde qui dit, ouais, Cristiano Ronaldo, il devient un peu vieux. Blablabla. blah, blah. Regarde. Hé, hey, t'as entendu Ils ont dit Cristiano Ronaldo. Hé, hey, il est vieux. Il est vieux Hein? est-ce qu'il est vieux voilà il va vous menace il est très vieux. menaçant il vous suit comme pas dit que